Bonjour tout le monde, je suis de nouveau en direct, cette fois-ci en direct des studios de Nice Fiction et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Broussaille, Broussaille l'Optimiste. Bonjour Broussaille. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ben Ça va, tranquille. Et toi Super, merci. Donc euh, je suis avec toi le temps d'une petite heure pour parler de toi, de qui tu es et de ce que tu fais. Donc mm -hmm. tu es l'auteur du JDR euh, Terre Suspendue. Est-ce ouais. que tu peux parler de ce qu'est-ce que c'est, s'il te plaît euh, ouais, euh, Terre suspendue et les dernières lueurs en fait qui est sorti en décembre. Euh, Terre suspendue c'est c'est un univers euh, magique en fait où la magie remplace euh, la technologie et c'est des terres suspendues puisque les sont des terres qui flottent dans l'espace en fait. Et donc c'était un peu un pari euh, de se dire euh, qu'est-ce que donnerait un monde en fait où la magie existe mais euh, où la magie finalement euh, remplace la technologie. Donc c'est un univers euh, je dirais contemporain. Un peu aussi la Star Wars et où, ouais. où la magie existe en fait d'accord donc la magie existe et qui tu m'as dit que ça remplace la technologie donc oui. du coup, tout ce qui est euh, fonctionnement des machines et tout ça tout se fait à base de, de magie ah, ce voilà c'était le c'était l'idée du jeu en fait ouais D'accord. Et euh, j'ai moi-même eu l'honneur de pouvoir faire une partie de Terre Suspendue Bureau 734, si ma mémoire mmh. est bonne. et euh, 735, <rire> voilà. J'avais le même problème pendant la partie. J'ai <rire> 15 fois pendant la partie. Ça a fait beaucoup rire tout le monde. C'est des ça chiffres impairs. Juste des chiffres impairs. Voilà, d'ailleurs, ça m'avait fait engendrer beaucoup de, de points de honte. Si je... <rire> de ton système. Donc, Bureau 735. Et c'est un jeu qui a un petit peu la particularité où les joueurs jouent des, des animaux. Alors, il il y a des animaux aussi, il n'y a pas d'humains par contre. Il y a des elfes, il y a des gnomes, il y a des ogres, il y a des gobelins, mais il n'y a pas d'humains. En fait, c'était aussi un des paris de, de se dire, voilà, le, les humains n'existent pas. D'accord, donc c'est un monde contemporain avec uniquement des animaux, des, des créatures un peu fantaisistes et tout ça. Il n'y a donc aucune trace de, de technologie mécanique Alors non, c'est juste de la technomagie en fait. D'accord, technomagie, donc euh, tout ça, ça, ça marche donc avec euh, des, euh, des, des mages qui génèrent... Euh, ouais, voilà, coût... de la magie, des un cristaux, un sort... tout ça, ouais mm. D'accord. Et euh, depuis combien de temps est-ce que tu as commencé à, à travailler sur ce jeu Alors, euh, ce, ce jeu, en fait, c'était un, euh, un jeu assez ancien, en fait, euh, oh, ouais, qui, a, qui, a bien, qui avait bien une vingtaine d'années, en fait, et qui a connu euh, beaucoup d'évolutions. Enfin, au départ, c'était juste une campagne de donjons et dragons. Mm -hmm. Et euh, bah, comme souvent, en fait, quand, dans mes jeux... Euh, L'idée, c'est que je pars d'une campagne qu'on a jouée, euh, et euh, en fait j'ai tellement de notes au bout d'un moment que je mets ça un peu euh, au clair. D'abord pour moi, en fait, et après je, je me dis, bah est-ce que ça vaut le coup d'être publié ou quoi Et c'est vrai qu'au départ, c'était juste une campagne de Donjons et Dragons, avec tellement de, de modifications, de, de, de règles, de petits post-it dans tous les coins. Ben, c'est devenu quelque chose qui ressemblait tellement plus à Donjons et Dragons qu'il a fallu que j'appelle ça autrement. En fait. D'accord. Donc à la base, on peut dire que tu as débuté ta, ta carrière de joueur donc sur Donjons et Dragons euh, à partir de, de, de quand environ Tu as commencé dès les débuts ou un peu plus euh, Ouais, dès les débuts parce que moi je dois, je dois jouer. À... Enfin, j'ai 45 ans maintenant et je dois jouer à Donjons et Dragons depuis que j'ai 10 ans. En fait, donc c'était un... enfin, quand c'est apparu en France en fait. Et euh, c'est vrai qu'au bah, départ, j'ai quand j'avais un peu la vingtaine, j'ai écrit des articles, en fait, dans les magazines de jeux de rôle à l'époque. Euh, Multimonde, euh, tout ça. Euh, j'ai écrit plus des scénarios ou des, des ambiances ou des, des petites nouvelles d'ambiance pour, euh, pour Donjons et Dragons. Et puis, c'est vrai qu'après, euh, la presse rôliste s'est un peu effondrée. Et donc, je me suis trouvé avec euh, ben, plein d'idées, en fait, euh, et plein de trucs. Et euh, ben, je me suis lancé, en fait, dans mes propres créations, en fait. D'accord, donc tu je, avais déjà l'habitude de l'univers Donjons et Dragons, de ces ouais, ouais, ouais. mécaniques et tout ça, et ça t'a donné déjà les, les premières idées de, ouais, ouais. de faire, donc tu me dis, des nouvelles et tout ça. Tu envoyais donc tes écrits à, à ce magazine et ouais, c'était ouais, ouais. publié Oui, c'était publié. En fait, euh, en fait euh, le, alors, le principe, euh, à chaque fois, c'était que c'était, euh, à l'époque, c'était de la commande. C'est-à-dire, euh, on me demandait d'écrire sur un sujet donné. J'écrivais un papier, l'envoyait, Ce qui plaisait pas, c'était retiré. Ce qui, si c'était trop long, c'était recoupé. Enfin, c'était vraiment le principe de la commande. Donc euh, après, c'est vrai que que je me suis euh, je me suis pas mal éclaté en faisant ça. Et ouais. puis j'ai appris euh, j'ai appris aussi à écrire euh, pour le jeu de rôle. Donc c'est vrai que écrire. Enfin moi, je suis du monde littéraire au départ. J'ai fait des études de lettres. Donc écrire euh, des nouvelles, c'est pas forcément comme écrire un jeu de rôle ou comme écrire des aides de jeu. Donc c'est vrai que ça m'a appris aussi à écrire, euh, à écrire différemment en fait, à écrire pour le jeu. Ouais. Et du coup c'est vrai que c'est un plaisir qui m'est resté. Bon à l'époque euh, ça me faisait un peu de sous aussi, donc c'était pas mal parce que l'idée c'est qu'avec les articles que je que je publiais, ben bah, ça me permettait d'acheter des jeux de rôle. Donc euh, c'était un ah oui, une sûr, donc, économie euh... vertueuse en fait. <rire> ouais, bah, en fin ça de me coup, permettait de... de continuer à jouer. Ouais. Oui, c'est sûr. Donc quelque part, tu te faisais un petit peu tourner à la, la voilà. machine avec ce que ce que tu envoyais, ce que tu produisais, te produisais, enfin, te, te faisais déjà des revenus voilà. pour continuer à, à vivre ta passion, quoi. Voilà. Ben, C'était le principe parce que bon, j'ai un, un boulot à côté, j'ai toujours eu un boulot à côté, mais c'est vrai que, ben, adolescente, j'achetais pas mal de jeux de rôle, je dépensais, enfin, tout mon argent de poche là-dedans, et souvent même plus. Et, et c'est vrai qu'adulte, je me suis dit bon, faut être un peu raisonnable, donc je m'étais dit, ben. Les, les articles permettaient de payer en fait les jeux que je m'achetais, C'était un petit équilibre financier comme ça que j'avais trouvé. D'accord, donc en fin de compte, même même plus tard, tu as toujours continué à travailler à part, mais en vivant ta passion à côté sur ton temps libre et sur... Ouais, ouais, ouais. Options, mmh. ouais, je pense que c'est euh, le, le jeu de rôle, c'est vraiment un truc dans lequel je suis tombé euh, toute petite, en fait, euh, c'est comme on dit, hein, c'est un peu... Enfin, euh, moi je trouve que dans les années 80, c'était un des seuls trucs à faire, quoi, parce que les, les jeux vidéo étaient un peu balbutiés encore, les... Ouais, c'est vrai. Mais on avait, en fait, on, on, avait pas mal de perles à l'époque au cinéma, en fait. Il y a pas mal de choses, en fait, euh, qui, enfin, c'était l'époque des premiers films d'Heroic Fantasy. Le, comment, l'Heroic Fantasy arrivait euh, traduite en français. Euh, au départ, c'était que des bouquins anglais. On a découvert petit à petit Dune, Le Seigneur des Anneaux, euh, Bilbo, Le Hobbit et tout. Et c'est vrai que je suis un peu tombé dedans, euh, c'est, euh, ce, en bande dessinée aussi, c'était un courant qui, qui s'est vraiment développé dans les années 80 et dans lequel c'était assez facile de, de se retrouver. D'accord, donc tout ça, ça a un peu participé. Lorsque tu allé au cinéma, mmh. tu me parles de films et tout ça, des premiers, oh oui. euh, des premiers, euh, des premiers ténors de la de Fantasy, tout ça, ça a participé oh oui. un peu à faire euh, travailler ton imaginaire et mmh. euh, a fini par donner un peu ce monde plein de magie et plein d'animaux, quoi, qui remplace. Oh oui, non, c'est clair, oui. Mmh. Ah bah le les, les animaux ça vient alors ça vient aussi lointainement des Fables de la fontaine mais ça vient aussi de, de ce qu'on trouve un peu partout et c'est vrai que je, je puise des, des idées à droite et à gauche enfin, je veux dire le, le, un film un peu emblématique même si date maintenant c'était robin des bois euh, de, de walt disney avec des animaux et c'est vrai que l'habitude des cette habitude des comment des films avec des animaux c'est quelque chose qui est qui, qui restait aussi en fait qui a, qui a bercé un peu l'enfance d'un peu tout le monde autour de nous Mmh. C'est vrai que là, le Robin des Bois, ça ça me parle beaucoup, c'est euh, l'un de mes Disney préférés, je le regarde mmh. encore assez régulièrement, je, je pourrais te siffloter l'air par cœur, c'est vrai que c'est assez ressemblant à ce, ce monde de des animaux, oui, non, mmh. des animaux humanoïdes qui remplacent les humains, qui sont eux-mêmes les humains, puisque moi je me rappelle que quand j'avais fait la partie sur, sur, sur Bureau 734... 35, 35, voilà. que les ah, chiffres impairs. Encore vraiment un cas. <rire> donc, euh, oui, c'est vrai que l'univers est très proche et y a, ça, ça se rejoue. Oui. Et du coup, euh, tu as commencé à travailler, à élaborer l'univers des terres suspendues seul ou tu as été aidé par euh, d'autres joueurs ben, Je te dirais qu'en fait, au départ, c'était une campagne. Donc, en fait, il euh, y a une mécanique, je, enfin, ce qui est assez habituel, moi, je trouve, dans le jeu de rôle, c'est quand tu fais une campagne de jeu. Euh, moi, c'est pas souvent des campagnes dirigistes en fait. Euh, on, enfin, un scénario va nourrir le, le scénario suivant. C'est rare que j'écrive, euh, c'est rare que j'écrive qu'un scénario à l'avant. À l'avance, j'ai j'ai un fil rouge, mais euh, en fait, euh, un scénario nourrit l'autre et euh, d'une table de joueurs à l'autre, ça donne pas forcément la même chose. Et c'est vrai qu'au départ, euh, je dis, c'était un univers de pour Donjons et Dragons. Avec des petits twists, je m'étais amusé de faire des petites choses rigolotes. Et au fur et à mesure, en fait, en, en partie, tu te trouves avec les joueurs et tu te trouves souvent confronté à des questions pratiques, en fait, que tu te poses pas forcément. Euh, que tu te poses pas forcément. En fait, je trouve quand tu réfléchis à un univers, parce que quand tu poses à un univers, je trouve souvent tu, tu pars alors l'époque des premiers jeux, on partait sur la mythologie ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté, le côté pratique du jeu, en fait, le côté économie, le côté comment ça se passe, parce que très vite en jeu, les, les joueurs te posent des questions, et c'est vrai que c'est plus une réflexion, je trouve, qui est commune et qui se nourrit autour de la table. Et en fait, ce qui fait kiffer les joueurs, tu le rajoutes, t'insistes un peu plus dedans, ce qui, les idées qu'ils te donnent vont, vont nourrir les tiennes, et ainsi de suite en fait. Et suivant comment un scénario évolue, c'est vrai que je te dis, ça fait le scénario suivant. Et c'est pas souvent... enfin, euh, Et souvent, tu arrives à des choses complètement imprévisibles, en fait. Ah oui, là, c'est sûr que tu commences une partie, comme on dit, tu sais pas comment elle va finir. Voilà. Donc, euh... ah ouais. il avait <rire> pas d'animaux, par exemple, au départ, En fait, c'était juste euh, le ah, présupposé de base, c'était de se dire euh, pff, il, y eu, il y a eu une guerre entre, euh, entre les humains et les orques, euh, le, le monde a été éclaté euh, suite à la magie, parce qu'il y a eu tellement de de magiciens qui se sont battus, que les humains, les orques sont tous morts, et reste que, ben, leurs alliés, qui se trouvaient les elfes, les gobelins et quoi que ce soit, et sur une terre qui était un peu morcelée parce qu'elle avait été explosée suite à, suite à des accidents magiques. Mais c'est vrai que c'est des choses qui restent plus du tout dans la version finale, en fait. Bon, là, je te parle d'une campagne qui a, qui a, une, qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant. D'accord, donc c'est un, une histoire qui avait déjà été donc, euh, publiée voilà. pour, pour voilà. Produit, bah, elle, avait été, elle avait été, Elle avait été... Au départ, c'était une campagne, je te dis, donc elle a été jouée. Elle a été ouais. jouée euh, bah, les deux premières années, m'ont servi à, à nourrir. C'est vrai que je trouvais en fait que le, dans l'angle de campagne en fait, que j'utilisais, il y avait pas mal de magie et que les... comment Et que les sorts de... comment Les sorts de Donjons et Dragons étaient un peu limitants, en fait. Mm -hmm. Le un exemple tout bête, il euh, y avait un sort qui s'appelait verrou magique et euh, un sort qui, de déverrouillage. Et je trouvais que c'était un peu simple parce que, ben en fait, chaque fois qu'ils étaient face à une serrure, ben, enfin on pouvait utiliser le sort de déverrouillage. Et donc, j'ai eu l'idée de graduer des niveaux de sorts euh, pour avoir des verrous de plus en plus difficiles à ouvrir ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça, en implémentant petit à petit des sorts, que je me suis retrouvé à à créer un, un jeu complètement différent. En fait. D'accord, oui, c'est vrai que là, tu me parles des, euh, un peu de, des premières heures de Donjons de Dragons, où euh, mm -hmm. au, au, pour ce qui est des attaques, que ce soit au corps à corps ou des magies, c'était un petit peu euh, bon, la, la base de la base, donc un peu, mm -hmm. un peu simpliste. Depuis, on en est à Donjon de Dragons 5, par exemple, donc oui, tout oui. ça, c'est un peu mais assez, assez oui, oui. diversifié. Mais du coup, même toi, à l'époque, tu avais déjà des, des réflexes d'imaginer de, un peu, des, comme tu me dis, des graduations de, de ce genre de choses. Oui, ben, l'idée, c'était de se dire, euh, si, si la magie existe, en fait, si les magiciens sont si courts parce que c'est vrai que dans Donjons Dragon ils ont l'air pas courants mais en même temps il y a tellement de choses magiques je me dis au bout d'un moment si la magie est si courante euh, qu'est ce que ça donne au quotidien donc euh... et c'est vrai que on se posait des questions sur euh, ben, comment marchent les robinets comment ça marche la lumière chez toi enfin il y avait un sort qui s'appelait lumière éternelle et, je... et on se disait c'est vrai qu'avec lumière éternelle tu peux faire des lampes ben, qui, éclairent, euh, qui éclairent les villes en permanence t'as plus besoin de lampes à huile tu t'as plus besoin de et donc c'est vrai que euh, en parlant de ça en en discutant tu te dis, bah pourquoi pas, la magie existe. En fait, euh, si vraiment la magie existe, enfin, je me disais, si vraiment la magie existait dans notre monde, eh ben on aurait trouvé des solutions magiques aux problèmes du quotidien plutôt que des solutions technologiques. Et donc ça me paraissait un peu difficile de, de faire coexister dans Dungeons Dragons la technologie et la magie, sachant que la magie permettait euh, de, enfin des solutions assez pratiques. Je sais pas si tu te souviens un truc. Euh, comment un type de scénario assez fréquent dans Donjon Dragon, c'est les joueurs qui accompagnent une caravane qui doit traverser un désert peuplé par des orques et tout, et ils sont payés relativement cher. Et c'est vrai qu'on enfin, on blaguait un peu avec des potes en se disant, ben voilà, il y a un sort de, de haut niveau qui s'appelle le sort de téléportation. Pourquoi on ne demande pas simplement à un mage de téléporter la cargaison Parce que, ah oui, alors l'ingrédient c'est une perle qui vaut 1000 pièces d'or, mais... Euh, en même temps, euh, je veux dire, euh, si tu dois embaucher des gars, à les nourrir, euh, à payer la caravane et tout ça, est-ce que tu t'en sors pas pour plus de 1000 pièces d'or Donc, euh, c'est ce qu'on s'était dit. Je veux dire, euh, si tu trouves dans un et avec un réseau de mages dans les grandes villes, finalement, la cargaison peut se passer de peut se passer par des mages. Par en fait. Oui, ça, ça fait totalement partie des, euh, des petites surprises que peuvent réserver les joueurs, à savoir oui. le, le détournement de scénario. Par exemple, le, le scénario ben oui. commence avec l'embauche d'un groupe pour faire une mission d'escorte. Oui, mais euh, pourquoi faire ça alors qu'on peut faire autrement et du voilà, coup, on leur, euh, re remettre un mmh. peu les, euh, les, les joueurs sur les rails quoi. Voilà. Et je trouvais que la, le, le discours qu'on enfin, qu entendait souvent, qu'on entend peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est de se dire, ah oui, euh, la magie ça facilite trop les scénarios ça change trop les scénarios. Et c'est vrai que moi, je passais du point de vue inverse. La magie existe, hein. les joueurs l'utilisent. Euh, si je passe mon temps à les brimer, à leur dire non, tu pas le droit de faire ça, non, tu pas le droit de faire ça, euh, ben bah, non, autant les laisser, et puis voir, bah, voir qu'est-ce que ça donne, parce que enfin, j'ai toujours un peu considéré les, les scénarios de jeu un peu comme des bacs à sable. Tu sais, moi, j'ai une liste de lieux, j'ai une liste de personnages, et bah, en fonction de ce que font les joueurs, ils peuvent faire... Alors, on dit souvent que dans le jeu de rôle, les joueurs peuvent faire n'importe quoi, mais enfin, virtuellement, ils font pas, hein, ils font pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi, je, je trouve que c'est plus plus facile d'avoir une liste de personnages, une liste de lieux, et puis bah, de s'adapter à ce que vont faire euh, les comment les, les joueurs, et pas forcément avoir des scènes scriptées à l'avance où ils ont l'impression d'aller dans un. un bah, de visiter un film interactif. Ouais. Oui, oui c'est vrai que quand tu dis que les, les joueurs, le, le JDR est, réputé pour que, est fait pour que les joueurs puissent faire un peu, entre guillemets, mm. n'importe quoi, mais dans une certaine limite non plus, parce que mettons qu'avec mon groupe, on aille devant ah, oui. le roi, euh, je peux sortir mon épée et attaquer le roi, mais bon, mm. c'est totalement oui. anti-productif. Euh... Ouais. Et je sais que c'est le, le choix que j'ai fait au, au fur et à mesure de faire jouer... Euh... Bah, souvent, en fait, je fais jouer les, les joueurs dans des villes. Parce qu'en fait, je trouve que la ville a plus de contraintes. En fait, il euh, y, y a une police dans les villes, il y, y a des gens que tu ne peux pas assassiner parce qu'ils ont une garde du corps ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, je trouvais que le, le jeu traditionnel où tu, te, tu allais dans des, des campagnes un peu paumées, et ben en fait, euh, avait tendance à inciter les joueurs à faire n'importe quoi parce qu'ils pouvaient se mettre à brûler un village et il euh, n'y avait rien qui se passait finalement parce qu'ils étaient les plus forts. Alors que là, le fait que les joueurs ne soient pas forcément les plus forts, qu'ils sont dans une ville et qu'il y a d'autres gens qui existent, ça les force à, prendre attention, enfin, à faire attention aux autres. Oui, en fin de compte, quand, quand bien même euh, avec un groupe, on va dans un village et puis, euh, allez, paf, on décide de mettre le faux village parce que... Mmh. Parce que euh, bon, il mmh. faut assumer de toute façon derrière aussi. Donc, euh, mmh. même si tu fais n'importe quoi, il y a quand même des répercussions qui ah ouais. peuvent être néfastes. En tant que, mais C'est vrai que c'était l'époque des débuts de jeux de rôle et puis on était aussi jeunes à l'époque et on avait tendance à faire euh, souvent un peu n'importe quoi quelquefois et des parties euh, tournaient un peu, what the fuck et c'est vrai que, ben, en grandissant, enfin, c'est rigolo au début, mais en grandissant, t'as envie ça. de discipliner un peu les choses, mais sans, enfin, comment J'aime pas mettre des contraintes, euh, comment Extérieures aux joueurs, c'est-à-dire en disant, euh, vous allez vous comporter f... sérieusement. J'aime bien que les, j'aime bien toujours que, enfin, pour éviter de faire du métageux, que les contraintes viennent de l'univers lui-même. En fait, quand l'univers réagit, ben, ça force les les joueurs à être plus respectueux, à être plus euh, les mettre face à, choix, enfin, à leurs conséquences, à leurs choix. Oui, c'est ça. C est, c est de, de ce biais-là, de ce fait-là, naturellement, le joueur va ne, mm. il ne va pas faire n'importe quoi et va plus s'impliquer oui. dans, euh, dans l'univers du jeu. Quoi. Oui, et euh, ça me fait penser à quelque chose que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu me disais que la, la magie remplace donc la technologie, Avec mm -hmm. euh, donc, dans, dans les illustrations que j'ai pu voir de, de terre suspendue, avec euh, des paysages quand même pas mal féeriques, magnifiques, pleins de couleurs et tout mm -hmm. ça. Euh, Est-ce que quelque part, ça, le, le côté magique remplacerait donc euh, le, le, côté, euh, le côté technologique et donc euh, la pollution qui va avec et tout ça Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit message euh, écolo à faire passer, même si ce n'est pas clairement, euh, explicitement dit alors oui, ça c'est bon, ça je... je suis un peu partisan toujours de la fable. Hein. Je me dis c'est pour ça aussi qu'il y a des animaux, parce que je me dis que en fait on peut comment on peut traiter des problèmes qui nous touchent au quotidien dans le jeu de rôle. Je pense pas que ce soit euh... je pense qu'on peut s'amuser dans le jeu de rôle, mais on peut aussi euh... on peut évoquer des problèmes qui touchent les uns et les autres. Mais c'est souvent enfin difficile d'évoquer de... les enfin je trouve d'évoquer les problèmes euh... directement. Je sais que j'aime bien traiter du racisme, par exemple, en jeu. Et le souci, c'est que si tu parles du racisme blanc-noir en jeu, tu peux créer un malaise autour de la table, tu peux avoir des situations malaisantes, et, euh, et c'est vraiment pas mon propos. Et Alors que je trouvais que justement, le fait que, bah, de mettre des animaux, le mettre, de mettre des elfes, euh, des nains, ça permet de parler du racisme, de voir ce qui se passe, d'envisager les choses, et sans en fait... Euh, sans avoir l'impression de faire la morale en fait au joueur ou sans soi-même un peu de donner l'idée de faire la morale. Et donc ce qui est bien c'est que c'est un monde magique. Montrer qu'un monde magique ça peut être pollué aussi parce que c'est pas parce qu'il est magique que tout se passe bien. Mm -hmm. C'est une réflexion d'un joueur euh, au départ qui me disait euh, ton monde il est parfait. C'est un cadre enchanteur. Euh, et en fait j'ai pris, pris le contre-pied. En fait le, le côté un peu l'oréal. Euh, ben bah oui c'est un cadre enchanteur mais est-ce que notre monde à nous aussi euh, si on regarde que les pubs, si on regarde que le, que les, ouais ouais, si on regarde que que ce côté-là, on peut avoir aussi une vision d'un monde parfait alors qu'il y a de la crasse aussi derrière euh, quand on gratte un peu. Et là, je, et je me disais, c'est c'est là où j'ai, enfin, j'ai l'idée de rendre un peu le, le monde crasseux quoi. C'est-à-dire que derrière la la façade de magie, c'est pour ça aussi que j'ai pris les elfes parce qu'il y a un côté, euh, ils ont une magie cosmétique, ils sont beaux, ils sont ils font tout pour avoir l'air mince, euh, se faire épiler tout ça par magie, mais euh, dans une vie de luxe et tout. Mais derrière ce monde-là, est-ce qu'il n'y a pas un monde crasseux Est-ce qu'il n'y a pas un monde qui touche aussi les elfes Et je pense que c'est euh, une façon de réfléchir à notre société, mais avec un peu de recul. Moi, je suis un grand fan de la, de la science-fiction des années 70. Et c'est un peu ce que j'aimais dans la science-fiction des années 70, c'est qu'elle posait des problèmes sur la société euh, sans apporter forcément de réponse, mais en les, en les, comment, en les voyant d'un autre angle de vue, finalement. Oui, ça, ça, po ouais. ça posait les bases, euh, les, mmh. les bases quelque part des problèmes qu'on a aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on sait, euh, tout, tout ce qu'on sait par exemple. Mais ça permet un nouveau regard, par exemple. Tu me parles des, des elfes euh, beaux, grands, tout beau, tout ça. Mais ça peut aussi cacher quelque part euh, une une élite elfique qui euh, mmh. qui pourrait euh, prendre de haut euh, les, les autres, euh, les, les gens, les gens du, du petit peuple. Parce que je me souviens mmh. dans euh, mmh. dans, les, dans la carte de terre suspendue, il y avait euh, il y avait des cités un petit peu euh, un petit peu élitiste et tout ça, et il y avait des, aussi des, des, des bafonds enfin, oui, ce qui était considéré comme des bafonds où c'était dangereux de s'y traîner et tout, donc là, ça, même là, on avait déjà, on retrouvait déjà un système de, de, de rapport social. Quoi. Oui, oui, mais je pense que c'est important, et puis dans notre société aussi, euh, enfin, c'est une façon aussi de se moquer de notre société, dans, on est dans une société, alors, euh, pas, pas juste au XXIe siècle, mais avant, qui, qui valorise la beauté, qui valorise euh, les personnes belles qui s'entretiennent, qui font attention à leur physique, et je pensais que c'était... Euh, les représenter par des elfes, c'est une façon de faire un joli pied de nez, en fait. Ouais, ouais. Cette société un peu l'Oréal, quoi, tu vois. Et euh, donc, ça fait très longtemps que tu travailles sur ce jeu. Tu as déjà fait de nombreuses présentations publiques Alors oui, alors ce, ce jeu-là, c'est un peu un jeu, un peu, je dirais, organique, parce que c'est celui qui me, qui me suit depuis longtemps. Euh, J'en ai publié un deuxième, qui est Les Dernières Lueurs, que j'ai publié en décembre. Et les autres, ça reste encore des projets, parce que... Bah souvent, en fait, euh, comme je te disais, ça vient de, de campagnes que je fais jouer, et en fait, euh, c'est pareil, j'ai un projet qui est pratiquement fini aussi, mais je, je, je pêche sur le titre, c'est ma version en mode Castle Falkenstein parce que c'est un vieux jeu aussi, mais mm -hmm. j'ai fait pas mal de campagnes dans cet univers-là, et le système de jeu me sortait par les oreilles, mm -hmm. et, euh, et finalement j'ai fini par... En... par euh, comment par en faire autre chose, et puis parce qu'il y avait des bonnes idées, je pense, dans cet univers, mais pas assez fouillées. Ouais. Donc, euh, ouais. Souvent, en fait, je pars de ça, de, de campagne dans lequel je, je fouille un peu d'idées. D'accord. Donc, c'est un univers physique et tout ça qui te plaisait. Mais ouais. tu en as fait, tu en as fait ta propre lecture en voilà. envoyant certains, mmh. en développant certains aspects qui pour toi n'étaient ouais, voilà, pas assez. en Et en revoyant un petit peu aussi mmh. le système, parce que tu me disais que le système de base n'était pas pour oui. toi. Ne te convenait pas. Donc, tu en as refait un que, qui, qui, pour toi, semblait plus. Euh... Oui. Mais tu vois, par exemple, je me souviens que euh, ma version de Castle Falkenstein quand je suis parti, je, je, je me demandais, en fait, je pensais faire jouer des policiers, c'est toujours assez pratique de faire jouer des policiers en fait, mmh. aux joueurs, parce que ça leur donne une. Une raison d'avoir euh, des missions sans arrêt parce que les missions à l'auberge c'est un peu souvent. C'est d'abord un tableau d'affichage. Oui, ben voilà parce que le, le, c'est les policiers, ils savent pourquoi ils sont là et puis et puis c'est bien parce que ils, ils ont une raison d'être violent en fait. Hein. Un, un policier, alors violent, <rire> oui non, oui, non, non, ils, non, ont non. ils ont une raison d'enquêter, ils ont une raison d'agir, euh, d'agir face à des gens qui peuvent être violents face à eux. Ouais. Et euh, et je trouvais que c'était pas mal et, et je suis tombé en fait en faisant cette partie de de Castle Falkenstein sur, euh, un, sur le net, sur un, un bouquin qui date des années 70 où les gars parlent de la police dans les années 70. Et c'est vrai que bon, c'est un, c'est à lire, c'est marrant, mais j'ai dévoré ça parce que, en fait, c'était, il parle vraiment de, de comment la police agit, de combien il y a d'hommes à l'époque et tout. Et c'est des données qui souvent sont hyper précieuses en jeu de rôle parce que quand tu, quand tu t'inscris dans un cadre historique, tu essaies de reproduire la réalité d'une époque que tu connais pas forcément souvent. Parce que c'est vrai que moi, le... même dans un cadre steampunk, la police à la fin du 19e siècle, j'avais juste aucune idée même comment on les appelait ou quoi que ce soit. Donc en fait, de fil en aiguille, tu fais des recherches, tu écris des articles, tu fais des résumés pour les joueurs, tu fais des les, les joueurs te posent des questions aussi, tu réponds, tu vas faire des recherches... Et du coup, du fil en aiguille, eh ben, tu te retrouves avec une petite bible qui te, qui te sert finalement, et puis tu te dis pourquoi pas l'éditer le, pour les autres, en fait. C'est ça, et puis le fait de jouer directement une équipe de policiers, ça implique, comme tu disais, euh, bon, euh, pas forcément une raison d'être violent, mais ça implique en tout cas déjà des responsabilités par rapport euh, à, à, à ceux qui sont plus démunis et qui ont donc besoin de ces gens-là. Voilà. Et ce que, je me, ce que je me dis aussi, c'est que si dans le jeu de rôle, on aime, quand on, on aime bien jouer en campagne, euh, si tu regardes en fait à la télé, qu'est-ce qui marche le mieux, c'est les séries policières, quoi. En fait, euh, parce que les séries policières, tu peux, tu peux en faire des épisodes à l'infini. Euh, le, le problème des, souvent en jeu de rôle, c'est enfin, l'ai J'ai expérimenté aussi, c'est que sauver le monde, ça va, tu peux le sauver une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu te lasses de sauver le monde. Donc, euh, la série policière permet de renouveler. Elle permet aussi de de, de de voir un peu des choses un peu crasseuses, parce que c'est aussi ce que j'aime bien aussi voir. Euh, mettre les joueurs face à des choix moraux ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça permet de... Je trouve que ça permet de tenir sur la durée dans des campagnes. C'est vrai que j'ai de la peine sinon à faire, euh, à faire des campagnes qui... Euh tiennent sur la durée. Oui, c'est vrai que quitte à faire de la durée pour durer et euh, mmh. comme tu dis sauver le monde une fois deux fois parce que au ouais. début on va enfin premier première fois qu'on sauve le monde, on va voir un gros méchant, deuxième fois qu'on sauve le monde, on va avoir un méchant encore plus gros et ainsi de suite, c'est vrai que ça ça tourne un peu rond. alors que mettre euh, imposer le l'équipe de joueurs à, face à des choix euh, moraux sociaux et leur faire découvrir des des secrets un peu underground, ça te permet mmh. en plus d'exposer d'exposer ton les, les secrets de ton univers et ouais. par rapport au question des joueurs et tout ça, c Et il y a souvent le, le rythme que t'imposent les joueurs, parce que quand les, les joueurs veulent jouer toutes les deux semaines, toutes les semaines, ça t'impose aussi un rythme qui t'oblige à être assez productif, mmh. qui ne te permet pas d'avoir des intrigues qui sont à chaque fois euh, forcément très originales, ça te... comment Et j'avais le problème aussi de, tu sais, de, comme tout le monde à la table, de joueurs qui ne sont pas présents euh, tel, à telle session, de joueurs qui, sont, qui arrivent en plus, d'un nouveau joueur ou quoi que ce soit... Et je me disais, en fait, l'avantage d'une équipe policière, c'est que tu peux justifier assez facilement, en fait, sans... Parce que le problème, quand tu pars en campagne et qu'ils sont perdus au milieu de la forêt, c'est que, ben oui, tu tombes sur un inconnu qui rejoint leur équipe. Et puis, il y en a un autre qui est pas là, mais qui les rejoint le, le scénar d'après. Donc, c'est pour ça que j'avais j'avais pris l'habitude de faire des... En fait, des... Enfin, je... c'est une habitude que j'aime bien aussi, même... Dans les différents jeux, quand je fais jouer Super Héros aussi, c'est de faire jouer des petites affaires où il y a le groupe, euh, bah, il y a le groupe qui est venu euh, jouer ce soir-là. Il joue la partie. À la fin, la partie est finie. Et puis, bah, si la fois d'après il n'est pas là, c'est pas grave. Euh, il a rien en fait. Euh, il n'a pas perdu de choses. Euh, ouais. Et un nouveau joueur aussi peut se greffer assez facilement parce que c'est euh, c'est une mécanique, je trouve, qui est assez dynamique. Et voilà pour le coup. Ben voilà, vous avez une nouvelle recrue. Je vous présente. Euh, c'est ça. Machin ouais, c'est ça. Et il n'y a pas besoin de dire qu'ils l'ont rencontré par hasard à l'Auberge du Dain et qu'ils l'ont sauvé de... Parce que je trouvais que c'est... Bout... Enfin, je l'ai fait, hein et puis j'ai des meneurs de jeu que je vois autour de moi quand je joue euh, qu'ils le font aussi, mais il y a un côté souvent un peu artificiel et tu peines pendant 20 minutes à introduire le nouveau personnage, à essayer de créer des liens avec ce personnage, parce que tu sais bien que vous allez devoir faire la partie ensemble, mais vous êtes censé pas vous connaître. Et, euh... et c'est vrai que ça fait des parties souvent un peu bancales, alors que quand tu évacues, en fait, cette... Euh cette contrainte, en fait, euh, les premières minutes, en général, ça se passe beaucoup mieux. Oui, ça justifie, euh, ça justifie voilà. rapidement la raison d'intégration d'un nouvel élève. Voilà, qu'il est obligé de travailler avec eux, qu'ils sont obligés de travailler avec lui, après, ils peuvent le chambrer aussi parce que c'est une nouvelle recrue, mais ils sont obligés de travailler avec lui, et, puis, euh, et, et lui, il y a des raisons. Je... C'est ça, pour le coup, vous savez qu'on sort un peu d'un cadre euh, classique de rec-fantasy, où on va voir un guerrier, un elfe, euh, hmm. un demi-ogre, tout ça, et d'un coup, on va voir un nain, et puis c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais... Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi es... Oui, oui c'est ça. Pourquoi en fait... tu vas venir avec nous, quoi bon. euh... hum. Et puis, je sais que parce que les... En fait, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien créer des backgrounds compliqués, mais je sais qu'aussi, le... intégrer un background dans une partie, c'est pas toujours facile. Je préfère le faire de façon un peu plus subtile, avec la famille, de... avec la famille du... du joueur ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et là, ça t'évite d'avoir un background trop compliqué. Quoi. Il est là parce qu'il parce qu est payé pour être là. Et... et du coup, ça te permet, en fait, quand le joueur sèche sur des trucs ou pas forcément envie de travailler sur quelque chose de plus, d'y de aller, euh, aller un peu plus rapidement. En fait. Et donc, du coup, tu as déjà fait pas mal de présentations publiques de par le passé. Est-ce que tu vas euh, déjà de planifier des nouvelles présentations publiques, des défis ouais. des conventions Alors là, en ce moment, la période est un peu chaude C'est sûr. <rire> la Après, la oui. période est un peu difficile. Et puis, euh, ouais, il y a un peu... Oh, je sais que c'est un, un rythme, en fait, c'est... Je, je suis sur pas mal de conventions, mais il y a un, y a un côté un rythme épuisant aussi en convention. Alors, c'est assez... Comment Comment je dis J'aime beaucoup aller en convention, mais le problème quand tu fais jouer en convention, que tu es meneur en convention, c'est que tu essayes pas les jeux des autres. Mm -hmm. Il y a un côté un peu frustrant euh, là-dessus, et je sais que je je me partage toujours en essayant d'aller à des conventions où je où je fais jouer, mais des conventions aussi auxquelles je joue, parce que c'est un peu le risque aussi, c'est que, en faisant jouer tout le temps, tu t'enfermes dans tes tics, de... dans tes univers, et tu, ça t'empêche de découvrir aussi, de... D'avoir de nouvelles idées, de découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que là, pour le coup, ça t'impose un petit peu un planning, parce que, mais une convention, ça dure en général un week-end, hein, samedi et dimanche. Ah ouais. Donc, tu te, tu te prévois à l'avance, euh, même ah quitte à faire des parties avec des inscriptions à l'avance et tout ça. Mmh. Que, bah, samedi, je joue, de, je joue à 14h mmh. et à 18h, et puis dimanche, je ne fais pas jouer. Si vous voulez des renseignements sur mon jeu, mon stand est là, ou quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Et puis toi, donc, tu, ça te permet d'aller à, à la rencontre. Mais c'est souvent ce que je fais maintenant. Dans les conventions, je, je mène une partie, et le résultat du je suis joueur parce que ça me permet aussi de découvrir enfin, les jeux des autres et puis de, de discuter aussi avec les autres parce que j'ai pas mal de potes aussi dans le milieu du jeu de rôle hein. tu sais quand tu fais les conventions tu finis par tomber toujours sur les mêmes têtes et, et à te faire des amis que tu vois régulièrement en convention donc il faut, faut se garder un temps aussi pour pouvoir discuter avec eux et pas forcément être... ce que je faisais un peu quelques fois et qui peut être assez usant c'est à dire où tu mènes pendant tout un week-end mais en fait tu n'as... Enfin, c'est sympa, tu fais découvrir des choses aux autres, mais tu n'as rien vu en fait que, que ton univers à toi, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est frustrant, ouais. tu veux, Tu veux pas t'enfermer dans ton autoportrait, et euh, tu veux rester ouvert. Non, à, ouais. euh, bah, ouais. Ouais. bah oui, parce que je te dis, il euh, y, a, y a des petits. Tu découvres comme ça des petits bijoux. Tu découvres des façons de jouer qui sont pas du tout les tiennes, en fait, aussi, parce que euh, meneur de jeu, enfin, d'un meneur de jeu à l'autre, d'un jeu à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes pratiques. Donc, euh, c'est toujours très enrichissant de voir euh, bah, comment les autres. Euh, Comment les autres mènent et ah, ça c'est bien vrai ça. Si tu devais avoir un, si tu devais citer ton, ton dernier coup de cœur de JDR, qu'est-ce que ce serait Alors c'est alors c'est des, des petits jeux que j'ai pas eu encore l'occasion de, de faire jouer. Moi j'aime bien en fait j'aime bien faire de de, de l'expérimental aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'on m'a parlé de Lou et que j'aime bien tester, qui est un mini-jeu qui dure 7 minutes, un jeu de rôle qui dure 7 minutes et que j'ai bien envie de tester, donc que, que je vais... ça dure 7 minutes, donc c'est souvent assez rapide et que je vais peut-être euh, pas jouer enfin, prochaine, si Morgan, oui, hein, ça pas prochainement, si j'ai l'occasion. D'accord. Donc Lou et oui, c'est pour des parties de 7 minutes, c'est des, des formats très courts, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est d'autres façons de jouer aussi. Parce que c'est vrai que je, alors moi je suis un jeu, un joueur un peu traditionnel, tu sais avec des parties avec des campagnes avec un meneur des joueurs, mais c'est vrai que j'aime bien tester aussi d'autres euh, comment, d'autres façons de jouer en fait. Mm -hmm. tu ouais. veux, par exemple, je sais que pendant deux ans j'ai fait euh, j'ai fait avec un meneur du Donjon de Dragon euh, avec des figurines sur un sur un sur un plan quadrillé parce que en fait euh, j'en avais entendu beaucoup parler sans jamais savoir ce que ça donnait, sans jamais d'avoir euh, ben qu'est-ce que c'est de le faire. Et c'est vrai que bah, je me suis lancé dans cette... Enfin, euh, j'étais joueur sur cette campagne-là pendant un an parce que je, je voulais je voulais voir en fait qu'est-ce que c'était en fait, euh, euh, quelle sensation tu ressens, comment ça fait de jouer, parce que souvent tu entends des critiques ou des gens qui adorent ça ou quoi que ce soit, mais sans, sans que tu te fasses ta propre idée, tu vois. Bien et c'est vrai que souvent, une partie ne te permet pas de faire euh, ta propre idée, non, il te non, faut plusieurs sûr. parties. Parce que pour, euh... sur une partie, il peut se passer plein de situations, qui ah. fait que tu, tu appréhendes la chose de, sur ah. le temps de plusieurs di façons mmh. différentes, et c'est là que tu te fais ton avis. Et du coup, cette façon de jouer avec euh, des figurines euh, sur, euh, sur un tapis quadrillé, voire même des fois des, directement des maps de donjons, ou de okay. villes, ça t'a plu ou tu préfères eh ben, une... alors C'est une expérience différente, c'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, j'avoue. Mais euh, ça m'a permis de voir aussi que, quelles étaient les mécaniques qui se mettaient en jeu et tout ça, parce que... Enfin, c'est vrai que je trouvais que c'était. Moi j'aime bien les scénarios un peu un peu fouillés tout ça. Là c'est vrai qu'on on passait dans la soirée, on, on faisait un combat et demi en fait dans la soirée. Mmh. Donc euh, on avait ça. une rencontre avec des gobelins et puis après une autre rencontre avec euh, des orques ou quoi que ce soit et c'est vrai que la comment le l'essentiel de la partie, ouais, c'était pratiquement tout ça. On, mmh. on faisait un combat et demi par soirée quoi en fait. Ben, c'est vrai, vrai que dans Donjons et Dragons, surtout dans les premiers, les euh, les combats sont réputés pour être très euh tactique on va dire et du mm -hmm. coup assez long un, un combat ça dure facilement une heure parce que ça prend ah, bien, oui, la oui. position les distances et puis euh, bon je, comme, euh, comme j'aime bien en fait c'est dit que je, je patchais beaucoup les jeux auxquels je joue parce que quand les jeux ne me plaisent pas mais j'aime bien aussi jouer, euh, jouer un jeu by the book c'est à dire j'aime bien euh, savoir euh, quand je joue à un jeu la première fois au moins savoir euh, quelle est l'expérience de jeu qu'il propose c'est à dire pas, pas, pas, pas patcher tout de suite le jeu mm -hmm. parce que je sais qu'il y a des Comment Il y a des meneurs de jeu qui aiment bien tout de suite euh, réaménager dans les règles ce qui leur plaît pas. Moi j'aime bien y jouer une première, deux, trois fois vraiment avec les règles en essayant d'être le plus... Euh, ou la plus... Euh, comment Objectif, hein. Scrupuleuse dans les règles pour ouais. pas... Parce que c'est vrai que sinon tu te retrouves avec euh, des tables qui jouent à, au même jeu et tu te dis mais attends est-ce qu'on joue bien au même jeu quoi Quelquefois euh, tu joues sur des tables de vampires, tu pas l'impression que c'est le même jeu en fait, tu vois. et et du coup, tu te demandes qu'est-ce bah, qu qu'il y a dans les règles, pourquoi est-ce que ouais. pourquoi on a des expériences si différentes, en fait. D'accord. Et, euh, et donc, dans euh, dans, les, euh, dans le travail sur, ta, sur terre suspendue, sur l'édition, tu n'es pas donc tu n'es pas tu le seul autrice, la seule autrice, mais mmh. tu as aussi un illustrateur qui travaille avec toi, n'est-ce pas Alors euh, à l'époque, j'avais euh, j'avais aussi d'autres auteurs. Euh, sur les premières versions, donc ils m'ont donné pas mal d'idées. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que c'est des choses que j'ai gardées, hein, même si, ouais. si j'ai modifié les textes depuis pour les faire recoller un peu. À... Euh, pour les illustrations, moi j'aime ai, bien, en fait, euh, bien travailler avec des illustrateurs euh, assez différents, mm -hmm. et puis voir un peu, je voulais un style qui fasse un peu BD. Donc c'est vrai que j'avais travaillé avec un premier, euh, un premier illustrateur au début, Cahouette, et puis j'ai travaillé dix ans avec lui, mm -hmm. Ben, euh, lui aussi il avait d'autres projets aussi à côté donc euh, j'ai changé d'illustrateur en fait j'ai essayé de trouver quelqu'un qui soit un peu dans le même style qui fasse un peu de la bande dessinée donc, je suis allé démarcher un, un illustrateur qui, qui était du monde de la bande dessinée alors qui c'est marrant parce que le, les premiers illustrateurs avec qui j'ai travaillé étaient du jeu de rôle et puis, celui-là était pas du tout du jeu de rôle, quoi. En fait, il connaissait l'héroïque fantasy, il connaissait euh, la magie, mais c'était pas du tout, c'est pas du tout un rôliste ou quoi que ce soit. C'est, un, un vrai illustrateur qui a pas, qui a pas du tout de connexion avec ce milieu-là. Donc, c'est, souvent, c'est, assez intéressant de, comme rencontre, en fait. D'accord. Donc, tu l'as démarché par, euh, comment tu l'as trouvé, par quel moyen de démarchage tu, Alors, tu as sur lui, en fait? Ouais. Je dois dire que, bah, je fais partie de ces gens qui vont chercher, enfin, je bookmark pas mal d'illustrateurs en fait euh, sur le net. Tu sais quand tu quand tu te balades sur le sur euh, sur le net, tu bookmark pas bookmark pas mal de choses, de voir euh, de bah, des gens qui te plaisent en fait. Des gens se demander est-ce que ça te plaît ce qu'ils font et est-ce que en fait euh, il arriveraient à se coller dans ce que tu as besoin. Mm -hmm. Tu vois parce que je me je me rends compte que sur chaque projet en fait j'ai travaillé avec euh, j'ai un projet aussi qui est pas sorti qui s'appelle 6, qui est pas sorti mais où j'avais besoin d'un style euh, d'un style d'illustration un peu particulier, donc je suis allé chercher quelqu'un qui était complètement différent. J'aime bien en fait que le, les illustrations collent en fait, à l'univers. Ouais. et euh, c'est vrai que dans la mesure où tu, euh, où tu as un illustrateur qui est, euh, qui est un peu... Quand, quand, lorsque tu lui expliques ton, pro, ton projet, si l'illustrateur a la même vision de la chose que toi, vous parlez tous les deux la même langue, c'est beaucoup plus facile, lorsque vous êtes tous les deux main dans la main, vous êtes dans le même sens. Tu, Alors, c'est pas facile au début. Une relation, c'est pas facile au début, parce que je me, je me rends compte que... Avec Kawet, avec qui j'avais travaillé pendant dix ans, c'est sûr qu'au début ça a été compliqué. En fait, je dirais notre relation. En fait, c'est bizarre. C'est toujours des relations un peu. Tu sais, tu travailles pas essentiellement par mail, en fait. Ouais. Mais au début, c'est très, c'est très difficile de, de faire comprendre ce que dont as besoin. Et je sais qu'au bout de ben, une dizaine d'années, ce qui était assez agréable, c'était que j'avais juste besoin de lui envoyer une ligne et j'avais une illustration qui collait, quoi, en fait. Euh, parce que ben bah, comprend, on c'est ce que l'autre veut on sait euh, comment on sait un peu atune euh, comment ajuster voilà avec euh, le, le temps et ce qui fait que on, on arrive à savoir ce qu'on veut. Je oui, sais, par ça. exemple pour les bêtes l'illustrateur que je l'illustrateur que j'avais donc Kanji avec qui je, je travaillais en ce moment là sur terre suspendue il comprenait pas ce que je voulais en fait. Mais en fait, je. Parce que je n'arrivais pas à verbaliser. Euh, pas à verbaliser ce que je voulais. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ça s'est débloqué. Parce qu'en en fait, il me dit Ah, tu veux des bêtes, à, des animaux à la Disney, quoi. Et je me suis dit Bah oui, c'est ça, en fait. C'est des animaux un peu avec la Disney, tu sais. Disney est très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il a. Il y a, a plein D'artbooks euh, qui sont faits là-dessus. C'est qu'ils arrivent à la fois à garder la personnalité de l'animal. Mais à lui coller une personnalité humaine. C'est-à-dire avoir des visages qui sont très humains. En fait, et c'est ce qui fait que, que comment Disney a trouvé le moyen d'accrocher parce que leurs animaux sont pas sont pas animaux, en fait, ils ont rien de bestial ils ont un côté très humain dans leur pose dans leur mimique, et c'est vrai que c'est quelque chose que, ben, avant de travailler avec cet illustrateur-là, j'avais pas vraiment conscientisé, quoi. je me dis, dis ben, tu me fais un renard mais pour lui, il était parti sur un renard réaliste, qui ressemblait euh, qui ressemblait pas du tout à ce que je voulais en fait. Oui, en fin de compte, il t'avait fait des vrais animaux et il avait... Voilà. Alors c'est peut-être oui, comme tu dis, la communication qui fait tout. C'est ouais. euh, dans dans la dans les choix que, enfin dans dans le, le choix des mots que toi tu veux faire passer mmh. à ton illustrateur. L'illustrateur peut se dire ah ouais d'accord. Alors il veut un, un renard qu'à a l'air réel, donc en fin de compte il te fait un renard. Mais après quand tu lui dis ah ouais, ah ouais. lorsque du coup en, en retombant sur des descriptions simples comme bah, Robin des Bois à la Disney, bah du coup euh, ouais, ça ouais. paraît. de... Mais se... ça c'est des choses qui sont pas évidentes parce que moi je suis pas enfin euh, je suis pas illustratrice. Je, je gribouillais un peu quand j'étais jeune, mais je ne suis pas illustratrice, donc euh, c'est des réflexes qu'on n'a pas, en fait. C des... Tu vois, y a... enfin, quand tu écris beaucoup, tu ne sais pas comment, comment on fait une illustration, comment marche une illustration, et euh, ce que je disais hier, pareil, sur une conférence, c'est que quelquefois, ben, tu demandes une illustration, et en fait, euh, ce n'est pas ce que tu veux, et en fait, tu comprends que tu n'auras pas ce que tu veux, mais parce que ton idée, elle est, elle est juste con, quoi. Enfin, ouais. une illustration, parce que ben, ça ne colle pas. Donc, euh, j'ai comme ça, tu vois, des, des illustrations que j'ai fait faire que euh, ben, j'ai pas publié parce qu'en fait finalement ça colle pas quoi j'arrive pas à trouver le j'arrive pas à trouver le truc d'accord donc, donc tu as déjà eu des, euh, des des contacts avec des illustrateurs que ou des partenariats que tu n'as pas poursuivi parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde c'est c'est difficile même avec le même illustrateur quand tu connais un illustrateur il y a des fois il euh, y a des illustrations qui marchent pas quoi. Mm -hmm. je sais qu'avec Kaoé euh, je lui ai fait il euh... y a une illustration que j'ai fait enfin refaire je l'ai payé à chaque fois, mais il y a une, une illustration que j'ai faite euh, refaire plusieurs fois et à chaque fois elle ne me plaisait pas. Quoi. Oh là là, d'accord. Et en partant sur des trucs complètement différents, c'est un. C'est pourtant, c'était une idée d'animal, en fait, que j'avais eue, en fait, dans, une... dans un supplément Casus Belli. Ouais. Donc, en fait, j'avais une idée très précise dans la tête. J'avais des... En fait, des visuels très précis dans la tête parce que, ben. Et, et en fait, ça ne collait pas, en fait. D'accord. Mais mais, C'était quoi comme type de, de dessin C'était ce que j'ai appelé les mastodontes, c'est-à-dire des espèces de, de grosses bêtes euh, euh, à fourrure qui, qui portent, tu sais, des, des maisons ou des palais sur leur dos, en fait plus plutôt des petits kiosques et tout. Et mm -hmm. ça me paraissait en fait euh, ça me paraissait très visuel. Je te dis, j'avais plein d'illustrations, mais non, ça, cette illustration-là, le résultat m'a jamais plu. En fait. D'accord. Alors pourquoi Parce que tu, tu sais pas en fait. Et souvent, et... tu vois les illustrations qui sont les plus précises, en fait, pour lesquelles tu as vraiment une série de visuels que tu peux proposer, c'est un peu le problème quand tu demandes à un illustrateur de faire une illustration et que tu n'as aucun visuel à lui donner, mais souvent, tu as une série de visuels à lui donner et le résultat ne te plaît pas, parce que, ou ça ne lui plaît pas à lui. D'accord, mais du coup, c'est une idée, même dans, dans, euh, dans, dans l'idée dans narrative, donc l'idée que toi, tu as eue de, de, cette, de cette créature, du coup, tu poursuit, te... est-ce que toi ça t'a fait revenir sur cette idée ou est-ce que ça... bah, c'est une idée que j'ai un peu, du coup, que j'avais un peu abandonnée, parce que c'est vrai qu'elle était un moment central, et puis parce que je pensais que les joueurs allaient pouvoir se déplacer tu sais, sur des bêtes euh, comme ça, et puis finalement j'ai laissé tomber parce que j'arrivais pas à avoir de, de visuel à accrocheur. Je sais que les joueurs s'identifient, il faut... il faut des illustrations dans le jeu de rôle, c'est ça qui est un peu triste en fait, enfin ça dépend des jeux de rôle, mais très souvent il faut des illustrations dans le jeu de rôle parce que ça... Enfin, une illustration est souvent plus éloquente que quatre pages de texte mm -hmm. et que ça permet de, au, au, au jour de se faire une image précise de ce que tu joues et dans quel univers tu joues. Et, et justement quand tu arrives, euh, ben, oui, arrives à avoir une illustration pleine page qui te dit ce que tu joues, quand je montre par exemple les créatures dans, dans Terre Suspendue, ben, tu vois en fait ce que tu peux jouer, tu vois, tu Sinon, c'est vrai que si tu dis tu joues un renard, euh, le temps de comprendre que c'est un renard anthropomorphe, machin truc, qu'il est habillé, quoi que ce soit, il peut y avoir comme ça des hésitations. Bah, en fin de compte, la meilleure description de Terre suspendue, on en revient au Robin des ah, Bois dans oui. Disney, c'est que le, le MJ mmh. annonce aux joueurs et visualisez-vous ah, ouais. des créatures de type Robin des Bois dans le ah, Disney. Ouais. De suite, ça parle à tout le monde. Donc, euh... Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que tu vois, euh, j'ai remarqué, en fait, il y a une différence quand tu présentes ton jeu de rôle en, fait, en convention ou quoi que ce soit, quand tu parles tu peux facilement convoquer des, des images. En fait, quand tu parles de Dark Vador aux gens, tu... les gens ont tout de suite une image mentale dans la tête. Il hein, n'y a pas besoin de Mais euh, dans l'écriture de jeux de rôle, c'est très difficile de, de faire popper comme ça des images chez les gens parce que l'écriture est un peu, un peu linéaire. Tu ne peux pas te permettre de convoquer des images. Et, euh, et je sais que c'est un, un problème récurrent. Je sais qu'à la présentation, souvent, ça... Ça passe beaucoup mieux. Quoi. Bah, de toute façon, lorsque tu lis un texte ou une description, c'est très, euh, très subjectif. Donc euh, mm. sur la même description, euh, bon, Dark Vador, tout le monde connaît Dark Vador, mais imagine ouais. que Dark Vador n'existait pas en tant que tel. Si, mm. tu, si toi et moi on lisait une description de Dark Vador, on n'aurait peut-être pas du tout le même visuel de, de la chose. Quoi. Mais et puis c'est compliqué, je trouve. Que le jeu de rôle, pour moi, en fait... Euh... C'est plus qui qui dit dans le jeu, que le jeu de rôle est une conversation d'abord. Et en fait, c'est vrai que, en fait, le jeu de rôle, ça n'est, ça n'est beaucoup autour de la table. Et une partie, il y a pas mal de choses qui s'accordent. Les joueurs s'accordent souvent autour de la table avec le meneur de jeu et arrivent à tomber d'accord sur des visions en disant, oui, mais c'est, c'est pas Dark Vador, tu vois, dans tel film, c'est plus dans tel autre, c'est plus dans tel. Et en discutant, en fait, on arrive un peu à avoir un, un consensus euh, mou autour de la table qui permet d'établir la partie. Et dans l'écriture de jeu de rôle, qui est complètement différent en fait de, de l'expérience de partie elle-même. Tu te rends compte que cette euh, cette expérience que j'aime beaucoup en fait autour de la table de pouvoir convoquer un monde commun, elle est très difficile en fait à à mettre en place en fait. Et... C'est oui. vraiment une dégageur du jeu de rôle. Oui, c'est vrai que d'où les qualités narratives qu'un MJ peut avoir pour décrire les choses mmh. et les questions que tous les joueurs peuvent lui apporter qui l'amènent lui-même, mmh. le MJ, à détailler encore plus si un joueur se montre curieux sur un aspect ou un autre. Oui, et puis je, enfin, je sais que moi j'aime bien avoir des réponses aux questions très pratiques, mais les, souvent les joueurs vont me poser des questions qu'elles... T'aurais jamais pensé parce que, enfin, et ça, ça, vraiment, ça nourrit ton, ton expérience. Ils vont te demander euh, dans telle ville, c'est quoi la monnaie Est-ce que c'est la même que dans les autres villes Et euh, tu et, et es en situation de jeu et tu es obligé d'apporter une réponse ou alors lui-même euh, trouve une réponse. Et, euh, et c'est vrai que ça t'oblige aussi à, à, à, à une sorte de, comment De brainstorming en fait en temps réel que j'aime bien parce que ça te permet de, de nourrir ton univers de façon un peu moins. Euh, comme, je dis. Euh, Moins, thé, moins théorique et beaucoup plus, euh, ben, ancré les choses dans le réel, en fait. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, quel est le futur de Terre suspendue? Alors, là, je travaille sur une édition que j'appelle l'édition découverte. C'est ouais. encore le petit euh, travail qui sera en trois livrets. Euh, ce que je me rends compte, c'est que, bah, Terre suspendue, c'est un jeu qui a, on avait fêté les 15 ans il y a quelques années. Donc, c'est un jeu qui a été, qui a été, qui a été, enfin, qui, qui a été une, un jeu d'une époque aussi, l'époque où les joueurs aimaient bien les règles touffues avec des, des calculs et tout. Alors c'est pas un jeu du tout que je renie, mais maintenant je me suis rendu compte, compte qu'on va vers des comment, vers des solutions plus légères en fait, des, des, des jeux qui sont plus faciles à prendre en main. Donc j'ai eu envie aussi d'avoir un jeu plus facile à prendre en main avec des combats que je trouvais plus épiques, qui demandaient moins de calculs en fait aux joueurs parce que enfin je me, je me rends compte que je fais partie de cette génération des joueurs de jeux de rôle et de jeux de société, tu sais, qui ont pas de problème à faire 15 opérations autour d'une table de jeux de rôle, mais euh, en fait, une partie du public de jeux de rôle est pas euh, n'arrive enfin, plus aujourd'hui à faire ce calcul-là en temps réel, en fait. Euh... Il y a eu une évolution aussi dans le jeu de rôle. C'est vrai que c'est peut-être dû aussi à depuis quelques années le, le JDR, le jeu de rôle sur table se démocratise vachement. Mmh, c'est mmh. euh, on a quelqu'un qui qui va dire maintenant je fais du JDR n'a plus la même euh, ce, ce, ce n'a plus la même que qu'il a pu avoir avant. Ça il y a énormément de, de gens qui découvrent. On le voit par exemple avec chronique oubliée avec les kits découvertes, mmh. les modélisations sur plein de jeux et qui propose eux-mêmes aussi plein de, de règles simplifiées. Ouais et puis euh, c'est en fait, c'est difficile d'apprendre les règles d'un nouveau jeu de rôle quand elles sont complètement différentes des, des pratiques que tu as. Et en fait, je me rends compte que, tu vois, une habitude toute bête, tu vois, le, le fait d'avoir joué pendant des années à Donjons Dragon, Donjons et Dragon, un système qui me paraît simple. Mais en fait, il est simple sans doute que pour moi, parce que quand je joue à d'autres jeux, il y a des mécaniques qui ne me paraissent pas du tout intuitives, alors qu'en fait, je pense que c'est... Euh, c'est des habitudes qui sont différentes, en fait. Bah, en fin de compte, il te paraît simple à toi parce que tu es déjà familier mmh. de la chose. Mais mmh. euh, imagine que tu découvrais mmh. maintenant, euh, même euh, maintenant, avec, ah, ouais. là, tout de suite, avec ton passé ton expérience, <rire> imagine que tu découvrais ce système maintenant. Qu'est-ce que en dis tu en Ah oui, non, mais c'est clair. Quand tu vois des nouveaux systèmes, il y en a certains qui te font bondir. Parce que, <rire> ça marche, je comprends pas et tout. Mmh. Et c'est vrai que donc du coup, j'ai voulu, avec l'édition Découverte, me dire euh, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple qui va être beaucoup plus visuel, avec des combats qui sont... Enfin, moi, j'aime bien les combats rapides et puis un peu chorégraphiques, tu sais, où ça pète de partout. J'aime pas trop les combats où on passe trois heures à savoir qui a touché qui et pourquoi. Euh, ça peut être une, une discussion intéressante, mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Donc, euh, je voulais, en fait, euh, des combats un peu à la Star Wars, tu sais, où tu as, as des vagues d'adversaires qui tombent. As des... Et donc, pour ça, il faut des règles qui sont beaucoup plus fluides. Et en même temps, il faut des règles qui soient très écrites, parce que, en fait, on se rend compte qu'on peut pas se contenter de raconter un combat pour que il faut s'appuyer aussi sur les règles. Et j'aime toujours que les règles soient au service, en fait, de, de la narration et favorisent, en fait, ou encouragent bah, les comportements que tu veux voir à total. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire par simplifier, par exemple, les règles des combats pour favoriser des combats épiques et tout ça. Voilà. Parce que, par exemple, prends, euh, prends les vieilles règles de Donjons et Dragons sur un mmh. combat épique. Euh, déjà qu'un combat contre trois gobelins, ça dure euh, une heure. Bon, bah mmh. sur une grosse vague de soldats, ça prendrait facilement la soirée. Donc, euh, j'imagine le MJ qui dit à ses joueurs, « Bon, bah voilà, la semaine prochaine, on fera la deuxième vague. Hein. » bon. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu vois dans la, la dernière édition, en fait j'ai travaillé pour faire quelque chose qui me plaise aussi, les, les joueurs ont un point de vie, les adversaires ont un point de vie, ouais. je veux dire tu le perds, t'es mort ou t'es pas mort c'est un, euh, un parti pris qui se respecte tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, dans la Alors, plan, ça... Sachant qu'on est dans Terre Suspendue, que ça marche, que tu peux te faire euh, rappeler à la vie comme tu veux ou quoi que ce soit, le, la mort euh, est pas un, un problème. Mais ça te permet d'affronter euh, une quinzaine d'adversaires, euh, parce que tu sais que comme ils ont chacun un point de vie, euh, à part certains adversaires on va dire surdimensionnés à qui j'ai donné deux ou trois points de vie, mm -hmm. pour euh, leur donner un côté un peu critique quoi, ouais. en niveau masse, mais euh, je me suis dit euh, est-ce que ça pouvait marcher, et puis bah, ça tourne, ça donne des trucs pas mal. Donc euh, ben, voilà. Je et, le et, pour le, et pour le coup, au niveau de l'évolution des joueurs, est-ce que, mettons, si je joue, euh, bon, allez, si je joue six mois, est-ce que, à force de, de faire évoluer mon perso, je peux gagner des points de vie supplémentaires Alors euh, l'idée, l'idée, c'est que je me suis rendu compte, comme tu joues en, comme on joue surtout des enquêtes, euh, l'idée, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important dans, dans le, enfin, dans le jeu d'enquête, c'est d'avoir des contacts. Donc euh, l'expérience permet d'acheter des contacts. Parce que, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait une saison de, de NCIS qui dure 5 euh, ans ou quoi que ce soit C'est parce qu'il connaît machin, qu'il connaît machin. Et au bout d'un moment, tu as cette espèce de relation map, tu sais, autour de toi, qui fait qu'en fait, euh, tu es compétent parce que tu connais plein de monde, en fait. Et parce que tu te souviens de plein de monde. Donc, j'ai voulu euh, transférer le… comment le l'expérience plus au niveau des contacts parce que finalement qu'est-ce que c'est qu'un bon flic c'est un flic qui connaît euh, qui connaît la personne qui qui peut lui permettre de résoudre le truc mmh. qui va euh, savoir qu'en allant voir machin euh, qui est euh, soit pour la pègre ou quoi que ce soit il peut avoir un tuyau sur machin et quoi que ce soit mmh. donc c'était pour ça en fait c'est là où j'ai concentré en fait le comment le toute la mécanique de l'expérience parce que je pense que les joueurs sont forts dès le départ ils sont balèzes euh ils peuvent affronter plusieurs adversaires d'un coup, donc il n'y a pas ouais. besoin de les faire... Euh, de les faire... Euh, comment De les faire devenir encore plus forts Encore plus forts, parce que ça n'aurait aucun sens, en fait. Ouais. L'idée, ce n'est pas de devenir des dieux, donc ouais. ils, sont, ils sont forts de base, ils vont apprendre à utiliser leur pouvoir de façon plus fine. Alors là, c'est plus de l'expérience aussi, parce que je pense que quand tu as plein de pouvoirs, ou plein de sorts, tu apprends avec l'expérience aussi, avec les utiliser. Donc c'est quelque chose aussi dont tu as besoin, qu'on te laisse ce temps-là, en fait, en jeu, pour pour apprendre à utiliser tes pouvoirs. Parce que la donc... première fois que tu les as, tu les utilises pas aussi finement que mmh. qu'avec le temps. Donc, ça, c'est une expérience personnelle et une récompense personnelle. Et je pense que pour ce qui est de l'expérience en jeu, c'est ben avoir plein de monde, faire jouer ses contacts. Parce que c'est ce que j'ai remarqué en campagne, c'est que finalement, tu es bien content d'avoir le bon contact qui t'a permis de, de te faire entrer là où tu pouvais... Euh... Et donc, c'est ça qui est récompensé par l'expérience touche jeu. D'accord. Euh, mais ensuite, même au niveau de soi, donc on, je vais toujours garder mon point de vie, mais je vais peut-être mmh. avoir, de par mon équipement ou quoi, je vais peut-être pouvoir avoir plus de moyens de protéger ce point de vie. Quoi. Voilà. Mmh. Et euh, donc, tu me parlais tout à l'heure d'un nouveau projet que tu, avais en, que tu avais sur les rails. six c'est ça, ça Alors, six ça fait partie des projets que sur lesquels je n'arrive pas à avancer. Alors, moi, j'ai toujours plein de projets en parallèle. Et quand je n'arrive ouais. pas à avancer un projet, euh, je… Je, je le mets de côté en attendant, je sais que 6 c'est une c'est une très bonne idée en fait, je pense, mais euh, ça bloque, euh, je sais pas pourquoi. Euh, euh, donc j'ai sorti entre-temps, j'ai avancé sur les les dernières lueurs qui m'a permis de de débloquer des trucs que j'ai des mécaniques que j'ai utilisées parce que sur 6 ça, ça bloque toujours. Castle ouais. Falconshine lui est prêt, il a pas de nom. Par contre, je je veux lui trouver un nom qui claque. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de faire un un univers steampunk où il y a de la magie, je, je, je n'arrive pas à trouver un titre qui me, qui me plaise suffisamment. Et 6, c'est au niveau des mécaniques, il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans le jeu. 6, euh, en fait, tu joues autour de la table, il n'y a pas de meneur de jeu, tu es autour de la table 4 démons qui possèdent le corps d'un mortel qui a fait un pacte avec ces 4 démons. On est un peu dans des films à la Constantine, je sais pas si tu vois. Bien ou... sûr, ouais. Donc euh, en fait 6 euh, euh, le personnage 6 a fait un, un pacte avec euh, quatre euh, démons qui possèdent son corps tour à tour. Donc les quatre joueurs autour de la table sont les quatre euh, démons qui possèdent le corps de 6, sachant que quand euh, quand un des enfin, il y a donc un seul personnage que tu joues, tu joues 6 et quand euh, le comment quand le, le démon possède son corps ben, c'est lui qui devient le joueur actif. Mais les autres sont pas contents que comment que qu'il ait pris le pouvoir sur 6 Donc à ce moment-là, il joue le meneur de jeu, il joue l'adversité. En fait. D'accord. Et donc euh... et ça de se passe dans quel type d'univers C'est contemporain. Futur ouais. Alors c'est un univers contemporain. Je dis on est sur des films comme euh, Constantin ou quoi que ce soit. Et euh, l'idée c'est que le en plus le comment les, les démons en fait en... la enfin donnent des pouvoirs à 6 mais aussi, il force sa perception du monde. Et c'est-à-dire que c'est, on est sur des, alors je sais plus comment s'appelle cet illustrateur. T'as droit, en fait, à que quatre couleurs dans le jeu, qui sont le rouge, le noir, le blanc et le jaune, qui correspondent chacun à la couleur d'un des démons. Et le monde, en fait, paraît un peu comme dans Sin City. Voilà, je retrouve un peu comme dans Sin City, le monde est forcé dans des contrastes, et donc euh, les. Quand tu décris les objets, tu ne peux décrire que du noir, du blanc, du rouge et du jaune. Ouais. Sachant que quand tu es le démon qui euh, qui prend le pouvoir ou qui joue les choses, eh ben, tu insisteras sur ces détails. Donc le jaune, ce sera une chaîne en or, ce sera une gourmette au poignet, ce sera une montre, euh, ce sera euh, ce sera des pièces de monnaie qui tombent sur le sol. Le rouge, c'est plus le sang, c'est une, euh, une robe de soirée, c'est une rose dans un vase. Le noir, c'est... Euh, c'est c'est la fumée une fumée crasse c'est un costume de soirée mm -hmm. le blanc c'est une chemise c'est la chemise d'un costume c'est l'habit d'un serveur ou quoi que ce soit et donc en fait tu tu vois ce tu vois cet univers mais par un par un prisme un peu diffracté d'accord et du coup le, le système de ce jeu ça repose sur ce système de couleurs c'est ça par des ah, ouais ce système alors c'est un système de couleurs il y a des dés dedans mais qui servent un peu comme il y a des dés qui servent un peu comme, euh, comment, comme au poker et quoi que ce soit, mais je sèche un peu sur le. C'est un peu le, le problème parce que c'est un, un jeu sans, sans MJ. Et euh, souvent, les jeux sans MJ, ça demande à ce que le jeu soit très scripté et aussi que, le, que les joueurs se sentent assez à l'aise. Donc, c'est un projet qui. J'ai les illustrations, j'ai le, la maquette du jeu, j'ai l'essentiel, mais je, je pêche sur, ce qui, sur son intérêt, en fait. Je l'ai fait jouer plusieurs fois, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me plaît pas dedans, donc. Ah oui, d'accord, Sans que euh... je sache pourquoi, donc j'y reviens. D'accord, donc, bon, je, te souhaite de multiplier les expériences et de localiser euh, ouais. ce qui, ce qui va pas, parce que là, comme ça, ça a l'air cool, donc. Oui, oui, sais, oui, oui, non. Je mais... serais curieux de te servir. La proposition de... est cool, les, les, les retours de gens ont été cool, mais, euh, pas, ça, ça permet pas encore de retranscrire, en fait, cette ambiance que je veux. Euh... D'accord, voilà. bah écoute, euh, à l'occasion, peut-être au prochain X-Fiction, e si tu es là, je serais ravi de te ouais. servir de cobaye, parce que là, tu m'as donné envie de tester la, la bête, si ouais, là, là, là. Ouais. Et, euh, donc, tu es, pour euh, revenir sur euh, Terre Suspendue, tu es donc déjà édité, chez les Vagabonds du rêve. Ouais. Euh, donc, si, euh, si moi, maintenant, je veux, je veux, je veux acheter ton Jeu, je, je peux le faire par quel moyen sur moyen sur Alors, lettre, tu, sur... Peux sur, euh, tu peux l'acheter sur le site des Vagabonds du rêve, et ben, je vais bientôt sortir, donc ce sera sous forme de trois livrets, en fait, le, la prochaine édition de Terre Suspendue, c'est trois livrets, et qui seront disponibles, j'ai fait un livret pour les règles, un livret pour euh, les, les animaux, et un livret pour l'univers, et l'idée ce serait de tourner autour de 9-10 euros pour chaque livret, et que, ben, en fait, tu puisses acheter les trois indépendamment, et que ben, c'est ce qui est souvent pratique, c'est qu'il y en ait plusieurs à la table quand tu as plusieurs joueurs. Mmh. Parce que souvent, c'est assez chiant de voir passer le, le manuel. Et j'aime bien les livres un peu courts. Ouais. Ça permet de se les refiler un peu plus facilement, de les glisser dans son sac et pas d'avoir des espèces de, de gros pavés que tu te trimbales. Voilà. Oui, les livres de 5 kilos de règles. Bon, voilà, c'est ça <rire> Et euh, tu me parlais tout à l'heure aussi d'un nouveau projet que tu as, il ne nous reste plus que trois minutes. Euh, dernière lueur. Alors, dernière lueur, il existe, il est, sur le, il est disponible sur, le, sur mon site Terre Suspendue. Ouais. Alors, c'est un jeu, jeu d'ambiance qui joue, qui joue dans le noir, Alors, ce qui explique que le jeu ne peut pas être imprimé. Euh, le jeu, est, en fait, je me suis arrangé pour que tu puisses avoir le jeu sur ta tablette ou sur ton téléphone puisqu'il est écrit en bleu foncé, bleu nuit, avec une police blanche, pas trop, euh, pas trop foncée non plus, pour que, tu, euh, pour, que tu, pour que ce soit pas trop difficile, mmh. donc euh, tu as ce support-là, et en fait, euh, le, tu as trois personnages, hein. alors c'est une relecture d'Agon, ce jeu, si ça te parle un peu, oui, oui. Euh, tu as trois personnages, euh, qui, un qui incarne le corps, un qui incarne l'esprit, et l'autre qui incarne l'âme, et qui euh, sont, des, sont des personnes qui sont euh, mourantes un peu, au crépuscule de leur vie, au crépuscule de, de l'univers dans lequel ils vivent, qui sont au service d'un baron qui est lui-même mourant, et euh, qui, euh, qui essayent, de, comment qui essayent de, de vivre ces derniers jours avec leur baron, qui, qui visiblement est mourant, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc euh, tu incarnes des personnes âgées, des vieillards, des, des, enfin, des héros mais vieillissants, et qui est le meneur de jeu s'appelle le passeur ou la passeuse, et il tourne autour de des joueurs euh, un peu dans leur, euh, il joue dans leur dos. D'accord. Et euh, le, le, le but, c'est de, et le but, c'est quoi? C'est de raconter un peu sa vie passée. Alors, enfin, tu, ouais, tu et l'idée, enfin, on raconte sa vie présente, on raconte aussi, enfin, on peut raconter aussi son passé, mais l'idée, c'est que c'est une, c'est une narration alternative. C'est-à-dire, les, les joueurs n'interviennent pas dans le, en même temps que les autres. C'est-à-dire chacun raconte à tour de rôle, en fait, ce qui se passe. Et euh, donc, euh, il fallait que les autres joueurs aient quelque chose à faire. Donc, il y a quelqu'un qui, à gauche, incarne ton, le petit démon qui est sur ton épaule, et l'autre, à droite, qui incarne le petit ange qui est sur ton épaule, qui te donne des conseils ou qui, qui essaye de te rabaisser, en fait. Ça me... Là, comme ça, dans le concept, bon, homme, mis à part le côté euh, ange-démon, comme tu viens de nous dire, ça mmh. me rappelle un peu le film Les Invasions Barbares. Il y a un lien ou... Euh non, pas du tout, tu vois, j'ai même pas vu le film. On en okay. a parlé mais.. Je le note parce que souvent, il y a des choses qui me... Bah, pour, <rire> qui pour, me le, pour le coup, c'est ça que ça m'a fait penser avec euh, une, une équipe de, de vieux amis donc, qui sont, euh, mm. bon, qui sont pas sur la fin, mais qui ont déjà, qui ont déjà fait leur vie et qui s'échangent qui, qui entre eux, surtout leur mm. expérience passée. Bon, c'est pas, pas un film très, très, très sentimental, hein, mais du coup, euh, j'y mm. voyais un petit, un petit lien entre, ah ouais. entre Dernière Lueur et, et ça... N'hésite bah, bah, pas à le télécharger, tu verras. Il est, il est assez accessible, ça fait des parties assez courtes d'une de, de, de, de, heure ou deux, en fait. oui, oui, donc tu me disais est, le PDF est disponible sur le, ouais, le voilà. site des... De oui, là, pour que tu puisses l'utiliser en tablette, en fait. Euh, D'accord, ok. Eh voilà, bien, voilà. écoute, mon cher Broussaille, on en arrive euh, au terme de cette, euh, de cette heure d'interview. Je te remercie d'avoir euh, d'avoir d'avoir participé avec moi à cette euh, à cette petite entretien. Donc euh, qu'est-ce que tu ben, merci ah, à toi qu'est-ce que j'ai je j'ai demandé une bêtise <rire> donc euh, on va s'arrêter là okay. je te fais un gros bisou Broussailles et puis je te ouais. dis peut-être un Fiction l'année prochaine oui. au revoir et merci, merci au revoir Broussailles à bientôt